Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création du site internet. Aujourd'hui nous allons continuer avec euh, l'élément bouton et nous allons parler de la fonction multiple D'accord, Cette fonction là. Euh, pour information, pour ceux qui ne le savent pas, nous utilisons l'outil Shita de la plateforme Budroll pour faire la création du site internet. Vous avez un lien dans la description hein, de cette vidéo pour pouvoir en savoir plus si vous le souhaitez.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 Continue. Ok, donc vous voyez comment ça marche. Il ya une sorte de rotation. Des fois, c'est deux fois le, le même le même site, mais puis après, il y a une rotation qui qui se suit qui se suit derrière. Ok. Donc après, ce que vous pouvez faire au lieu de mettre deux deux, de mettre deux, deux, deux, vous pouvez mettre un 1 et puis ce sera une fois un, une fois l'autre, une fois un, une fois l'autre Ok, donc vous avez vu comment marche euh, la, fonctionnalité, euh, la fonctionnalité de rotation de multiples actions. Si vous voulez créer vous-même votre site internet, euh, sachez que nous avons mis en place euh, une, euh, une formation en ligne hein, euh, qui vous permet de faire ça, c'est une formation gratuite. Donc pour ce faire, allez sur notre site, le site de l'agence c'est adjovdo.fr hein, et vous scrollez jusqu'au milieu de la page, vous avez un bouton, c'est marqué « je commence ma formation, vous cliquez dessus et vous aurez toutes les informations dont il vous faut hein, pour pouvoir euh, créer votre site internet. Nous sommes une agence web, donc ça nous ferait plaisir de créer votre site internet. Donc si vous voulez qu'on crée votre site, euh, envoyez-nous un, un message hein, via notre formulaire en cliquant sur ce bouton. J'ai besoin de plus d'infos. Ou en nous envoyant directement un mail ou encore en nous appelant directement à ce numéro. Euh, N'oubliez pas de me suivre également sur les réseaux sociaux, hein, c'est Facebook, euh, Instagram, euh, LinkedIn, YouTube, hein, euh, en tapant agence web AW2. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve prochainement pour une autre présentation. Bye bye.